Dans la communication, l'une des affirmations les plus souvent citées est la suivante. Les mots comptent pour 7%, le ton de la voix pour 38% et les expressions du visage pour 55%. Ceux qui utilisent cette équation n'en donnent souvent pas la source ou bien se contentent de parler de études très sérieuses. Ils devraient pourtant être un peu plus curieux. Parce que plusieurs choses devraient les intriguer dans cette drôle d'équation, même en restant au niveau du simple bon sens. D'abord, pourquoi se limiter au ton de la voix et aux expressions du visage Quid des gestes, de la posture Et même si on reste à la voix, qu'en est-il du volume, du débit Bien sûr, certains s'en sortent en simplifiant encore la formule et en disant que 93% de la communication est non verbale. Mais si les mots ne comptent que pour 7% de la communication, alors pourquoi se donner encore la peine de parler On devrait pouvoir se contenter du grognement avec le ton juste, la bonne expression de visage Et puis pourquoi se donner la peine d'apprendre d'autres langues pour échanger avec des personnes venant d'autres pays. <rire> Au tout début de ma carrière, il y a presque 20 ans maintenant, je devais animer des formations qui étaient bâties par d'autres personnes. Et je me souviens très bien d'avoir bloqué instantanément, sur un slide, où était proclamée triomphalement cette règle. J'ai demandé d'où elle venait, et la personne en charge de la formation m'a demandé de me contenter de l'animation. En gros, je n'étais pas payé pour penser. Je n'ai pas cherché plus loin à l'époque, je l'avais. Je me suis juste contenté de supprimer cette slide. De toute façon, une fois dans ma salle de formation, j'étais tranquille. Mais j'ai vu ressurgir très régulièrement cette règle au fil des années. Je me suis demandé d'où elle venait. En réalité, c'est une compilation de deux études publiées en 1967 par des chercheurs américains. L'une par Albert Mérabian et Morton Winnell, la seconde par Albert Mérabian et Suzanne Ferris. Dans la première étude, les chercheurs voulaient étudier le poids respectif des mots et du ton de la voix, lorsqu'il y avait incohérence entre les deux. Ils ont donc pris trois mots positifs, « dear »,« thanks »,« honey », trois neutres, « maybe »,« oh »,« really », et trois négatifs, « brute »,« don't »,« terrible », et les ont fait dire avec trois tons de voix, « positif »,« neutre » et « négatif ». Et ils ont conclu que lorsqu'il y avait incohérence entre le sens du mot et le ton de la voix, alors le ton de la voix pesait 5,4 fois plus que les mots dans l'interprétation. Dans la seconde étude, ils ont voulu étudier cette fois le poids des expressions du visage versus le ton de la voix. Et ils ont donc sélectionné uniquement le mot « Mary, »,« peut-être » censé être le plus neutre possible, puis ils l'ont enregistré trois intonations différentes et ont photographié des visages exprimant trois émotions. Et ils ont conclu que les expressions du visage pesaient 1,5 fois plus que le ton de la voix. Premier problème. Dans les deux cas, seules des femmes jeunes étudiantes à l'Université de Californie été testées. Dans la première étude, elles étaient seulement 10, dans la seconde seulement 37. C'est quand même un peu léger comme échantillon statistique. Deuxième problème, à aucun moment, le sens des mots, le ton de la voix et les expressions du visage ont été étudiés ensemble dans la même étude. Les chercheurs ont compilé leurs deux études et de manière particulièrement basique. D'abord, le principe retenu est que la communication se compose uniquement de l'addition du sens des mots, du ton de la voix et des expressions du visage. Et ils ont donc posé l'équation suivante, mot plus ton plus visage égale 100% de la communication. Ce qui est déjà faux puisqu'il y a beaucoup d'autres facteurs rentrant en ligne de compte dans la communication. Puis, ils ont basé le ton et les équations du visage par rapport au sens des mots en reprenant leurs deux expériences. Donc ça fait mot plus 5,4 fois les mots plus 1,5 fois 5,4 fois les mots donne 100%. Vous posez l'équation, vous verrez, je vous l'ai mis dans le papier sur le blog, ça donne qu'au final, les mots pèsent pour en gros 7%, le ton de la voix pour en gros 38%, les expressions du visage pour en gros 55%. Bon, alors d'abord, c'est très très très léger comme calcul. Ensuite, la non-représentativité de l'échantillon dans les deux études et la non-prise en compte des mots dans la seconde étude sont hautement critiquables. Enfin, évidemment, le nombre de facteurs étudiés est beaucoup trop faible par rapport à tous ceux intervenant dans la communication. De très nombreux chercheurs ont par la suite souligné qu'il fallait intégrer d'autres facteurs non-verbaux, le contexte de la communication, les relations préexistantes entre les intervenants, étudier les phrases complètes, etc. etc. Pour le mode de calcul, je suis reparti d'une interview de 2009 où, à la BBC, Albert Mirabian lui-même explique comment il a procédé en regroupant les trois facteurs de manière linéaire. Vous retrouverez le lien dans l'article euh, que je publie sur mon blog. Cette interview est aussi passionnante car lorsque le journaliste lui demande si effectivement on peut dire que 93% de la communication est non-verbale, Mérabian répond « absolument pas » et chaque fois que j'entends cette citation erronée ou cette déformation de mes conclusions, j'ai un pincement au cœur. Car il devrait être tellement évident pour quiconque avec du bon sens que ce n'est pas une déclaration correcte. « Si je voulais vous dire que le stylo que vous cherchez est à l'étage dans ma chambre, dans le troisième tiroir de ma table, je serais incapable de le faire sans les mots. » Il rappelle que ses études se portaient exclusivement sur l'expression des émotions et que vous ne pouvez absolument pas extrapoler les apports à la communication en général. Bref, la prochaine fois que dans une formation, un séminaire ou le détour d'un article, vous entendrez quelqu'un répéter d'un ton docte cette soi-disant « règle », vous saurez que c'est une Annery Et vous saurez aussi que cette personne ne vérifie probablement pas assez ses sources. Albert Dirabian reste un très grand chercheur en matière de communication. Et ce serait injuste de résumer tout son travail, toute sa carrière, à deux de ses toutes premières études. Même si elles étaient bourrées de défauts, il n'est pas responsable de la caricature qui en a été faite. Mais que voulez-vous Des chiffres bien carrés, ça rassure les consultants. Surtout dans une matière aussi floue et complexe que la communication interpersonnelle. Ces études montrent quand même une chose. Et en 1967, c'était déjà une avancée considérable. Que lorsqu'il y a dissonance, incohérence entre le non-verbal et le verbal, entre ce que dit le corps et ce que disent les mots, alors les personnes en face de vous auront tendance à choisir le message du corps pour former leur ressenti, leur analyse et donc leur réponse. Conclusion, il faut trouver le moyen d'avoir une communication cohérente où le corps et les mots disent la même chose, vont dans la même direction. C'est le cœur de la méthode que j'ai construite, du livre que j'ai publié en 2011 et de tout ce que je produis sur ce site. A très bientôt.